Salut, moi c'est Dorian. Donc, euh, j'ai 29 ans, j'ai cofondé Ivency il y a un petit peu plus de 3 ans. Bon, Ivency c'est une plateforme de matching automatisée entre des marques et des influenceurs. Aujourd'hui, on est présent dans 3 pays. Donc, l'Allemagne, la France euh, et l'Espagne. Et on est capable de faire des campagnes d'influence marketing dans plus de 100 pays. Donc, le principe est assez simple. C'est côté marque, on peut faire des collaborations en 5 clics dans tous les pays du monde. Et côté influenceur, c'est la plus grande plateforme de shopping gratuite au monde. Par rapport à notre développement, donc on, on a fait trois levées de fonds. Une première d'un petit peu plus de 400, 400 000 euros en 2017. On a levé 2 millions en 2018 et 4 millions euh, qu'on a annoncé euh, il y a deux semaines. Et donc grâce à ça, ça nous permet de recruter des profils, des profils techniques, des profils vis dev, euh, potentiellement d'ouvrir des nouveaux marchés. Donc moi, je suis Sylvain, je suis un des cofondateurs d'IVNC, donc la société d'Orient. Et donc on a monté la société il y a 4 ans. Au fur et à mesure, on a commencé donc à avoir des clients. À avoir des factures et à gérer toute cette partie facturation. Donc en tout début, on avait un tout petit logiciel de facturation. Donc on a demandé à notre comptable de nous faire un benchmark. Et il nous a fait un, un benchmark sur quatre, 5 solutions qui répondaient un petit peu à notre volume, à nos critères. Mais on avait aussi un critère de prix, forcément. On voulait pas développer une grosse une grosse machine. Et du coup, ils nous ont présenté celle-ci. Ils nous ont dit que pour eux, c'était le meilleur outil. Donc on s'est lancé euh, bah, avec celle-ci. Il me semble qu'au début, il y avait une petite période de test qui nous a permis de nous former et de voir euh, Qu'est-ce qui était possible de faire On a vu très rapidement que c'était un monde entre le logiciel qu'on avait avant et celle-ci. On intègre vraiment tout ce qui touche à l'administration des ventes sur un seul logiciel et ça nous simplifie la vie à la fois sur les personnes qui gèrent l'ADV, donc la partie facturation, et sur toutes les personnes qui ont un lien, que ce soit de la signature du client, à retrouver des informations, etc. Et après, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est faire vraiment de celle-ci le point central de l'information au niveau du contrat et de tout ce qui va toucher au MRR, donc on s'y écrit de, de revenu, parce que là, parfois c'est un petit peu dispersé, donc il y a les commerciaux qui le comptent de leur côté, donc ce qu'on veut c'est que celle-ci, comme celle-ci qui a la première information, que cette information-là soit diffusée après sur nos autres logiciels pour avoir la bonne information auprès de tout le monde, avec les bonnes dates du contrat, les bonnes features, etc. Donc ça on est en cours.